Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Un jeu peut-être le plus beau du monde, s'il n'y a pas de vie qui vient l'animer, il perdra toute crédibilité. Et CNG le sait très bien. Bien évidemment, il devait d'abord travailler sur les personnages joueurs et les donneurs de missions avant de s'attaquer aux créatures. Mais le moment est enfin venu. Dans un monde comme Star Citizen, il doit y avoir toute forme de créature, qu'elles soient petites, moyennes ou gigantesques comme les baleines de l'espace. Mais CJ a décidé de s'intéresser avant tout aux prédateurs. Pour conceptualiser les créatures, les artistes ont décidé de classer les monstres en archétypes, par exemple tigre, ours, afin de faciliter le choix de direction artistique. Cela permettra aux artistes de ne pas partir de zéro, ce qui peut être extrêmement compliqué lors du processus créatif. Bien sûr, quand on parle d'archétype, il s'agit plus d'un comportement global de la créature qu'un visuel s'en approchant. La majorité des dessins que vous voyez actuellement ne seront jamais développés. Il s'agit de pistes que les développeurs explorent pour rassembler un maximum d'idées. Toutes ces recherches ont amené les artistes à se concentrer sur deux créatures potentielles. Une forme de crabe pouvant habiter Pirou, qui serait la reine de tous les crabes, suivie par ses petits, qui pourraient posséder une forme de bioluminescence. Contrairement à l'adulte qui pourrait utiliser son aspect rocheux pour se camoufler. Et le moment où vous vous en rendriez compte, il sera probablement trop tard. Pour l'autre créature, il faut se rendre sur Microtech. L'approche utilisée pour ce monstre consiste à penser qu'il a pu être modifié génétiquement, puis relâché dans la nature, étant donné que le processus de terraformation éradique toute vie. Pour que toutes ces choses deviennent une réalité, un pipeline est en cours de création. Cela veut dire que les mêmes méthodes que pour les vaisseaux vont être utilisées. Et lorsqu'une créature entrera dans le pipeline, toutes les équipes nécessaires travailleront sur la créature pour lui donner vie. Comme dit toujours Jared, la seule constante dans le développement de jeux vidéo est le changement. C'est pourquoi des zones que nous connaissons déjà peuvent être modifiées et c'est le cas de New Babbage et Grimex en 3.10. Et parfois des endroits qui nous semblent inhospitaliers peuvent devenir une seconde maison lorsque les intempéries veulent notre mort. Commençons par Microtech et la Factory Line qui concentrent les produits les plus high-tech de Microtech. Vous pourrez donc y trouver le mobile class 2, mais également des lentilles de réalité augmentée, et il y aura bien sûr d'autres choses à acheter dans le futur. Si vous continuez votre visite et allez au dernier niveau, vous arriverez dans l'amphithéâtre Fikri, nommé d'après le frère aîné du directeur de Microtech. En temps normal, cet endroit sert à la présentation de différents produits, mais il peut également être agencé pour servir d'amphithéâtre lors de conférences. On peut penser que quoi qu'il arrive, une épave ressemble à une autre, et pourtant, les dernières améliorations qui ont été faites changent beaucoup de choses. Pour commencer, l'intérieur et l'extérieur ont été séparés. Cela permet une approche différente avec la météo, puisque dorénavant, l'intérieur pourra vous servir d'abri, vous protégeant des températures extrêmes et du vent. Les épaves ne sont donc plus que des points de mission, mais seront aussi un lieu pouvant vous sauver la vie. Les épaves profitent désormais de la nouvelle technologie de lumière en temps réel, permettant un éclairage plus réaliste et une meilleure ambiance. Les anciens débris entourant les épaves ont été remplacés par de la boue correspondant au terrain de la planète. Et les épaves en elles-mêmes ont reçu un peu plus d'attention de la part des développeurs. Un crash peut arriver beaucoup plus rapidement que l'on pense, surtout si l'on fait des courses dans un champ d'astéroïdes comme vous pouvez le faire en 3.10 à Grimex. Si vous avez envie de faire quelque chose d'illégal, il y a de fortes chances que vous trouviez satisfaction à Grimex. Mais la nouveauté de la 3.10 concerne le pari illégal et la course autour de la station. Pour accompagner ce gameplay, une toute nouvelle zone a été créée, un donneur de mission et également des consoles. Lucas Brunt surveillera la zone depuis son bureau, s'assurant que tout se déroule correctement. Lucas s'est fait connaître grâce à la popularité des courses au sein de Grimex. Attention à ne pas trop vous entêter auprès de lui, cela pourrait vous attirer des ennuis. La nouvelle zone comportera plusieurs points d'intérêt, vous permettant d'admirer la course sous différents angles, avec l'ambiance typique de Grimex. Donc si vous n'avez pas peur de vous faire poignarder dans le dos et que votre moralité est flexible, cet endroit est parfait pour vous. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un boudoir sur Tipeee ou regarder des pubs sur YouTube.